Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce duel DUOV en compagnie de Secrétaire. Bonjour Secrétaire, comment allez-vous aujourd'hui Bonjour, ça va très bien. Nous avons notre arbitre, Monsieur Tyrion, qui est ici pour arbitrer ce match de deck réalisé à partir des DUOV. Autrement appelé aussi duel surcharge hein, ou duel overlord dans sa version d'origine. Ma très chère Marine, je vous propose de lancer le dé en première. Honneur à la dame à la robe rouge. D'accord. <rire> allez. C'est un 6 comme saucisse et je fais un 1, comme boudin du coup vous okay. choisissez si vous prenez la main ou pas je vais prendre la main très bien, voici ma main okay. je vais piocher mes cartes bon on va dire que j'ai une bonne main j'ai une ok alors je sais que beaucoup vont dire mon dieu mais ce n'est pas sliver je n'ai qu'une chose à dire crise économique, confinement voilà D'ailleurs, restez chez vous et faites des duels. Alors, je ne sais que tu ne connais pas les cartes, mais la batterie n'est pas éternelle. Oui, je sais. Je vais invoquer Parapluie Agricole. D'accord, qui permet invoquer un deuxième monstre depuis ton cimetière ou ton deck ou ta main. Il faut je que, que je défausse une oui. carte. Donc, je défausse une carte, puis je cible un monstre de maximum niveau 4 dans mon cimetière et je l'invoque spécialement en position de défense. Ça va, tu une bonne main toi, pour le début. J'ai lu ses effets. Et je ne peux pas invoquer spécialement votre monstre en synchro exclu. Je peux faire synchro. Ah j'avoue, si elle était intelligente. Elle peut me, me tuer, ça peut être un match qui va durer peut-être 3 minutes, vous le verrez sur le timer de la vidéo, bien évidemment. On mettra à la fin des vidéos de Tyrion pour vous induire en erreur. Là, je vois que l'arbitre de signale un signalement. dommage' <rire> j'ai pas d'un synchro, synchro. Voilà, elle dit que vous avez essayé de tricher pour aller à votre extra-dex, ce qui est autorisé cependant d'après le juge Tyrion. Du coup je vais jouer Création Artisan Sorcière. Ça marche. Pour aller chercher un monstre artisan sorcière dans mon... Mais j'imagine. Comme tu sais, il n'y a pas 50 monstres artisanes sorcières. Ah si, il y en a deux, mais oui. Ah bah bravo Bravo, félicitations de la part de la joueuse à la dame rouge. À la dame rouge Heureusement qu'elle n'est pas en pyjama, j'ose dire, pour vos yeux. Désolé, petite coupure, j'avais dit que la batterie était morte, mais c'était les piles. Je vous laisse euh, les mettre à droite, du coup. Merci, chère assistante euh, parlementaire. Donc, j'ai récupéré la paire artisanne sorcière grâce à Création. Hop. Ok. Et donc, du coup, je vais dire euh, bah, une phase. Ça marche mmh. Mmh. Je vais poser une carte face cachée Et moi je vais invoquer Céleste, héros de la destinée une attaque sur ton monstre en pression de défense. Bon. <rire> et je dis une phase. Okay. Et vu qu'il a commis de 400, et que c'est le même monstre et moi j'ai mis 600, ah, une phase donc tu peux plus chier. Ok. Peut-être oh. qu'il faut pas réfléchir en vrai sur ce monde. Je vais jouer d'Espace Mystique. Ok, bah du coup ça me permet d'activer ma carte Force de Miroir. Non je déconne. Ok, ça marche. C'était le synthétiseur corrompu. Bien je vous doutais que tu le dans le deck. C'était une évidence même Je vais poser ça et L avoir ça ma grosse marche. tête en blanc en, en, en mode défense. Ça marche Et je termine mon tour là. Ok je pioche hmm. Je vais invoquer Starfire, magie de mousquetaire. Durant le tour de chaque joueur, je peux activer des cartes magie piège Bon, ça s'en fout. Cette... Si une carte magie piège est activée dans la colonne de cette carte, sauf durant la step, je peux invoquer spécialement un monstre magie de niveau. Ok, bon. C'est pas très utile. Ah, c'est le Bon, je n'avais pas vu ça comme ça du cru... coup. Je n'avais pas vu ça comme ça non plus du coup. Yeah, on, faire on va passer en battle phase oh, Alors à 1006 je tape ton monstre ce qui est là okay. Et à 1003 je vais taper Pixie qui est monté sur la table à 1003 je tape ton monstre. Et donc il est à 1006 et donc je prends 300 Ça y je suis le premier à perdre des dommages C'est à dire je vais perdre le duel Je dis même phase 2 Je vais jouer monde zombie. Donc tous les monstres sur le terrain et dans les cimetières deviennent des monstres zombies Aucun joueur ne peut invoquer par sacrifice de monstres Monstres zombie exclus une phase okay. je pose ça ok et je vais mettre une carte face cachée ça marche je dis une phase ok je pioche c'est pas très fou du tout ça je vais Je vais poser une carte. Je vais passer en battle phase et à 1600 je vais taper ton monstre. Ok, à 1600. Ok, là, je dis à une phase. Ok, je vais. Et bah c'est pas fameux, fameux. Malheureusement là. Euh... Les cartes sont intéressantes dedans, mais il n'y a pas beaucoup de combos à faire. Une invocation sacrifice... Tu peux pas. Sauf si c'est un monstre zombie, tu peux pas. Quoi Monde des zombies. Tu ne peux pas sacrifier de monstre pour une invocation sacrifice, sauf si c'est un zombie que t'invoque. Donc il peut pas être posé le monstre. Il est obligé d'être face recto, il faut que ce soit un zombie. Quoi Oui, Monde des zombies. Tous les monstres sur le terrain et dans les cimetières deviennent des monstres zombies. Vous pas invoquer par sacrifice, sauf... Hein, C'est pour ça que, cette carte, ce que cette carte dans un deck zombie, elle est très très ah, forte. Elle est, okay. elle est très très forte. Okay. Mais je peux invoquer sans sacrifice. Sans sacrifice, bien sûr, tu peux invoquer normalement. Ok. Du coup, je vais invoquer par plus agricole. Faire son effet. Invoquer spécialement... Je défausse. Et j'invoque spécialement... En mode défense. <rire> du coup. Tu veux voir, ouais. ça invoque quoi Comment ah, tu invoques le monstre de ton choix hein. Oui. Oui, d'accord, euh, donc c'est euh, bon, ça marche. Parce qu'il savait dire un monstre lumière par exemple, enfin, un monstre guerrier oui, ou autre, oui. t'aurais pas pu parce qu'ils sont tous zombies là. Ok. Je me suis dit On comme faire une invocation spéciale. C'est juste spécial. Oh, oui, d'accord. Monsieur le judge, veuillez arrêter de monter sur la table s'il vous plaît. Non mais, de nos jours, les judges, c'est tout ce que c'était. Hein. C'est clair, parce qu'il y a des cartons partout, comme on a ouvert et délivrés. Bon, par contre, le duel, faut pas non plus qu'il ça termine. Oui. Je vous prie, s'il vous plaît. de... Et putain, ça pue du cul, ça sent une 4 à euh... ça. Euh... J'invoque Selène, reine des maîtres magicien. Ok. plus j'ai le magicien et maintenant un zombie Ouais, c'est c'est une précision parmi tant d'autres D'accord, d'accord Allez, on a deux jeux sur la table Pixie, est-ce que d'après toi, cette carte-là, elle est utile dans le deck Non, Pixie pense que non Tyrion, vous pensez quoi, monsieur Ah ouais, ça te fait des Ça pue Bah oui, ça Non You should not pass l'œil de sauron. Ah, je vais passer en battle phase okay. et attaquer bon, cette. Ok, donc 1850, ça fait 250 pour ma boîte. Voilà. et je termine mon tour. pas 2500, 250. C'est bien. Euh non même. Non, ça fait.. 250. Non, ça fait 250. Je ne sais plus compter. Ok, à moi, ok, je pioche. Ok, je vais jouer verrouillage de deck. Aucun joueur ne peut ajouter de cartes depuis le deck à sa main, sauf en piochant. Le monstre ne peut pas être invoqué spécialement depuis la main deck. Durant votre deuxième phase, votre deuxième stand-by phase, détruisez cette carte. Ok, bon. Je vais invoquer grenouille démon normalement. Mmh. Voilà. Et merde, je suis dans la merde, en fait Je vais tenter de chain avec Kin Ça, Ça fait, fait quoi monstre. Alors je dois cibler un monstre dans le cimetière de mon adversaire Donc je cible Céleste Ouais euh, J'en dévoile la carte du dessus de mon ouais. Et si elle est du même attribué C'est pas un monstre Donc Du coup il va au cimetière Sinon j'aurais pu... Non L'ajouter à ma main. Mais Magiques qui va... Oh mais merde, je suis qui boulot à fond en fait. Ah quoi que non, quoi que non. Que... non. Libe, le maître des épées, de la clé du monde. Il faut juste deux monstres pour l'invoquer. Je vais poser une magie de piège héritage du monde, directement de notre deck. Bah non, de deck est merde. Cette carte hein. avec okay, l'épargne Attends, envoyée, c'est une tire, de un matériel pour me mélanger une carte sur le terrain dans le deck. Ouais, c'est joue avec l'héritage mon groupe. Ok, à 2000, j'attaque ton monstre. Okay, so you... Prends 150. Ça, attends, attends. Toi, viens, hein. j'attends, attends, t'entends. C'était pas gagné, okay. c'était pas gagné. Je prends. Ça marche, ça marche. C'est à toi. Bah, tu dis pas une phase. Une phase. ça. Hein. Ok, drôle. Hmm. Euh, ça d'ailleurs, c'est des trucs, pardon. Mauvais travail, les jeunes. Ok, je pose ça. Je regarde si je peux faire un petit truc, mais je pense pas. Ok, gros J'ai invoqué normalement Caspar, magie de mousquetaire oui. Alors à 2000 j'attaque ton monstre Et après j'attaque à 1200 ouais. Ça passe Mmh. « Chaque joueur reçoit des dommages de combat des attaques impliquant cette carte. » C'est néfroze. Bah que s'il y a une attaque, tout le monde le sort. Si toi tu attaques avec cette carte, j'en reçois et t'en reçois. Oui, mais... Chaque... Si quand impliquant je cette carte, c'est-à-dire quand je, tu m'attaques, t'en reçois aussi, normalement. Oui, mais là, je t'ai pas dommage, parce que t'es en mode défense. Oui, les dommages de combat de... impliquant cette carte sont visibles par moi. Cette carte est détruite dans la zone pendule, je sais pas quoi. Okay. ok, donc après tu m'attaques à 1002, c'est ça C'est ça. Ok. Ok, à une phase dro c'est dur hein ouais. Euh, ouais je trouve ça et puis une phase ok draw ça fait quoi déjà le sur deck le verrouillage de deck ah oui on peut pas piocher enfin il faut piocher les cartes euh, je joue dinomiscus palaeus Ça fait quoi J'ai une carte sur le terrain, je défausse une carte, et si je le fais, je la bannis. Du coup je vais cibler elle, je défausse une carte et je la bannis. Allez, bannis D'accord. Ok, ok, ok. Euh, ça m'arrange pas du coup. <rire> <rire> pas du tout même. Mais... Ah tu manques Kikine. Hein bon, alors bah, écoute, je passe en battle et je tape à 1002. Ok, bah, je vais prendre. N phase. Ok, drôle. Je le ferai au prochain tour de temps. Combien toi J'invoque quel loin Zephyroslit. Et c'est déjà bien. <rire> Mmh. C'est quoi le café déjà J'arrive pas à retenir ton effet. Non. Marche euh, pas sur le tapis. Faut partir. Mais... Oui, oui, t'es joli. Ok. Tu viens pas sur moi maintenant. Bah je passe en battle et j'attaque. Donc 16 c'est ça Ouais. Donc je perds 400. À moi Oui, à toi. Ok, drôle. Alors je vais bannir ça, ça, et ça depuis mon cimetière, donc c'est-à-dire bannissant 3 monstres, lumière et ou ténèbres depuis votre cimetière. Mmh. Et je peux invoquer le Lévianir, dragon du chaos. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, je peux appliquer un de ses effets. C'est une invocation spéciale. Oui. Je joue jugement des Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, détruisez-les, puis vous pouvez bannir cinq monstres zombies dans votre cimetière. Quand c'est ta carte, je peux bannir cinq monstres et sont tous zombies. Je euh, savais que j'aurais dû jouer putain deux, avant de. Me... Trois, bon, quatre, en... En phase. Attends, parce que là je chain avec 10 momiscus paléozoïdes dans mon cimetière. Ce qui me permet d'invoquer un jeton. Enfin cette carte comme jeton. Euh... Elle a trop bien joué je... Comme un monstre normal Je coup. vous le dis à vous, mais j'aurais dû mettre ça avant Mille deux d'attaque J'avais hésité et j'aurais dû Ok, très bien, un de phase pour moi du coup Cette carte n'est pas affectée par les effets de monstre ouais, C'est très bien, Une phase, allez Attends, ah bah, Je crois qu'elle est pétée, qu c'est ma deuxième main de Stone Je détruis, et je peux bannir 5 monstres zombies Je les ai pas bannis Attends, parce que moi aussi j'avais un effet d'ailleurs ouais. 4, 5, je les banni. Euh, attends, non, je peux une parapluie, la de... Voilà, 5, Et aussi Je peux invoquer spécialement Un monstre zombie de minimum niveau 7 depuis mon... Alors niveau parce de... que moi j'ai aussi un effet J'ai banni deux monstres lumière et un ténèbre ouais. Ce qui fait que moi mon effet C'est Lumière ainsi que ténèbre Je détruis deux cartes sur le terrain Ça va être long en fait Bon, stop, Non, mais c'est pas possible, ça. Bah, c'est son effet. Comme je l'ai invoqué de cette façon, même si tu la banni, t'annules pas mon effet. Mon effet, c'est lorsqu'elle est lorsqu invoquée, et elle a été invoquée, ben... Euh... Elle, pas elle est pas... affectée par les effets de monstre, Oui, bah, c'est pas grave, j'ai trouvé ça et ça. Non, mais ça, c'est déjà... C'est pas grave, j'ai en fait. comme ça. Arrête, ouais. à toi. Non, mais c'est déjà... Oui. Non. oui, oui, mais on n'avait pas fait l'effet, c'est pour ça. Ça, ça fait okay, oui. Donc, draw. Je, okay. je vais invoquer une liste en feu. Donc, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un nombre de cartes du dessus du deck de votre adversaire au cimetière également attention, le de cartes carte qu'il contrôle. Sauf que tu contrôle contrôles qu'une. Ouais. Donc, je t'envoie une carte du dessus du deck au cimetière. Ok, okay. Euh, du coup elle a la 1200 d'attaque mm -hmm. et 800, et je t'attaque avec les deux en bas de face. 2000 donc. Oui, c'est ok, fait 2000 Une face pour toi Euh, ouais. Ok, gros. Bon. Je détruis ça. Et je mets à la place le château doré de Stromberg. Une fois partout dans votre stand-by, vous pouvez bannir en face verso des cartes. Lorsqu'un monstre de l'adversaire une attaque, détruisez le monstre attaquant, si vous faites un de dommage à votre adversaire, quoi la moitié de l'attaque de ce monstre. Quoi en gros, une fois par tour, durant ma standby phase, je, je, je dois bannir face-verso 10 cartes du dessus de mon deck, ceci est obligatoire. Eh merde, pourquoi j'ai fait ça Ou cette carte est détruite bah c'est pas grave, elle sera détruite, c'est pas grave, c'était juste pour péter <rire> ça. Euh, je vais invoquer le guide des enfers, lorsque cette carte s'invoquait normalement, je peux invoquer spécialement un monstre démon de niveau 3 depuis ma main, mon deck, j'annule ses effets, mais aussi il ne peut pas être utilisé comme matériel synchro. Donc, un monstre ouais, quoi, quoi Démon mmh. De niveau 3. J'invoque spécialement lui en mode défense. Et ensuite je passe en battle phase, et à 1000 j'attaque lui qu'à 800. Ok. Je perds 200. Ouais même phase 2 il y a un truc que je peux faire là, ah, quoi que lui il a beaucoup là. Il y a 1200. Il y a pas beaucoup. Hein. Mmh. je t'ai le de des à ah, combien à 1200 donc je perds 200 ouais vous avez des petits dégâts quand même hein mine de rien. ouais une phase une phase ok je pioche passe à ton château et je le détruis je le détruis je le détruis je le détruis okay. je vais sacrifier lui je vais invoquer oh putain. Quoi. niveau 6, donc je... oui je peux, j'ai eu un doute, ça se passe d'une seconde. Mais... Cette carte est quand même monstre normale, tant qu'elle face avec toi sur le terrain ou dans le cimetière, tant que cette carte Et elle est face. quand un monstre normal sur le terrain, on peut l'invoquer normalement pour qu'elle devienne un monstre à effet avec cet effet. Une fois par tour, je peux invoquer spécialement monstre insecte ou plan depuis ma main ou cimetière. Oh, d'accord, donc pour l'instant c'est un monstre normal. Je tape à 2004 ton monstre, donc tu perds 1200. Ah, je reprends la tête. Ouh, une phase. C'est chaud. Drôle. Là, tu me poses une colle avec un monstre pareil. C'est fait pour. Là, là. Les cartes sont très belles, hein, franchement. Je vais poser cette carte. Ok. Et je vais dire M face. ça. Ok, drôle. Je vais invoquer normalement Electro Giraffe. Je vais jouer géant du ballon. secte depuis le cimetière. Mmh, je crois que j'en ai un non. Non. Moi j'en ai pas. Dommage. Bon bah je vais passer en battle phase, je vais activer son effet. Je peux attaquer directement le point de mon adversaire, donc je t'attaque directement à 1200. Ok. Oh, ça, je suis En plus je peux activer ni carte ni non. effet après donc... Et après 2004, j'attaque ton monstre. Mais la pousse pas, elle est juste oh là cassé pied là j'attaque ton monstre en 2004. Ok, je prends. Est-ce que euh, on considère que c'est un fil Bah non, de toute façon, je peux pas activer l'effet. Oh oui, putain. Je me suis douté que ça allait être euh, Madolche. Une phase Non, tu ne dis pas douté que ça allait être une Je sais que tu les avais mises dedans parce que t'as joué ticket. Moi, je l'ai pas oui. mis de ticket. Mais... Vas-y. Ok. Mais même pas, je peux pas faire ça, j'ai rien à défausser. Ça va pas du après plus facile, je trouve. Bon, ok, drôle. Là, t'as gagné. Hein. J'invoquais rouage paradoxal corrompu. Il est temps de tester ça. Hum, mmh, je voulais le faire aussi. Ah merde, il faut que ça soit en fasse. Ah. Mmh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant pour vous terminer en beauté la bonne question. Si une magie terrain, face sur le terrain, on peut sacrifier cette carte, invoquer spécialement un proche dimensionnel corrompu. Donc non. Ça m'en kikine ce truc, ce truc, ce truc. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Ça mon grand. Un mirage. Euh, je peux la sacrifier pour euh, rendre un monstre euh, un effet rapide. Je passe que cette carte est si bien un monstre que je contrôle. Il ne peut pas être détruit par des effets. Euh, je vais attaquer ton monstre à 1200. pas perdu 300. Qui... Et après, je tape je tape à 2004. Ok, je prends. Une phase. Je les... Ah oui, non, je prends. Bah non, t'as mode défense. Ok, draw. Ah bah C'est un peu long. Alors, je vais faire effet. Face recto, que vous comprenez, bah tiens, j'active ça du coup. Je fais effet de lui. Attends, attends, attends, c'est signe de l'historique. Cette carte est activée, ajoutez une égoïstité élégante depuis votre deck. Je me votre main. On s'en fiche, l'active. L'important, c'est qu'elle soit face recto. Oui, mais tu peux pas résoudre son effet. Je suis pas sûr que tu puisses l'activer. Du coup, mais bien sûr que si je peux. Bon, d'accord, je suis pas sûr, mais d'accord, aucun intérêt, mais je peux le faire. Ok. Du coup, je fais fédèle noire au cimetière. Ok. Je renvoie une carte que je contrôle face réto à la main. Je l'invoque spécialement. Et si vous le faites, recevez 400 points de dommages. Je vous sens 400 points de dommage. Fait mal, mais... Faut bien ça. Ensuite, je vais invoquer Starfire. Et on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Toi 2004, qu'est-ce que tu veux que j'aille jusqu'à 2004 Oh, là, là. Bon. oh mais par contre je peux faire un x J'ai pas d'X64 oh, malheureusement donc j'étais un peu dégoûté. Ah ouais mais non c'est écrit 2 plus niveau. Non 4 faux. Pour le train Non tu peux en mettre 2. Tu peux en mettre plus que 2, c'est tout. Pour faire numéro 27 cuirasse, je le connais bien. <rire> à la fin de la battle phase, cette carte a détruit de l'adversaire au combat. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre 6 machine Des de niveau 36. 10. Enfin, J'en ai pas. Ça parlait dans mon deck train, donc c'est ça Dans tous les cas, tu vas me la péter. Non, parce qu'il suffit que tu retiens un matériel elle est pas détruite. Oui, tu pas obligé de la mettre. Ah, du coup, je vais passer en battle phase. Mm -hmm. Je vais attaquer J'active son effet rapide, je cible L. Voilà. Oui. Tu peux refaire ton attaque. Ouais, donc je refais mon attaque. Il okay. ne pouvez pas être détruit. du coup. Si, si, c'est pareil. effet. Je prends 1000. Euh... Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Je peux revenir en arrière Oui, moi je fais juste ça et elle est censée te, je te, je te Donc je vais prendre 2000, on est d'accord le détruit ça fait l'effet ouais. de géant du ballon donc on a tous les deux un monstres de l'extra deck si on plusieurs monstres ont détruit combat impliquant deux monstres qui ont été invoqués spécial depuis l'extra deck on laisse cette carte au cimetière et aussi le joueur qui contrôle des monstres les joueurs qui contrôlaient les monstres détruits reçoivent 1000 points de dommage donc on en détruit on en on contrôle les 2000. voilà ok merde je t'ai fait une vidéo je crois je t'ai fait 120 ouais. voilà. Non, oh, pas du tout, ça c'est un peu Ok. Ok. C'est sérieux. Mais mmh. <rire> mmh. c'est très chaud. Une phase pour toi ou pas Ouais. Ok. Non, Je pire, hein. Dommage. Alors, moi je vais faire son effet à elle. Je vais attaquer directement tes points de vie à 1200. Évidemment. Donc tu peux pas faire les effets de ton monstre. Et derrière, je te tape à 2004. Du coup, tu perds 200. Et il te reste 50 points de vie. <rire> et ton monstre est détruit. En vrai, elle est pas mal, lélectro girafe hein. ah, Je pensais pas que Anne euh, <rire> fasse, donc là toi. Okay, bon. Je me suis dit, je suis dans la merde aussi. En vrai, vaut mieux que je réduise ses points de vie et que je trouve un système. Euh... Bon ça je suis revenu en arrière, merci pour le bac, hein, parce qu'en vrai sinon on t'aurait gagné. Je suis trop gentil. End phase. Euh, euh... Attends. Vas-y, bah moi à ma main de ma phase, je pose ça. Et tu me dis quand t'as fini, moi j'attaque. Non, moi je chain. Ok, j'attaque directement tes points de vie avec son effet à 1200. Non mais attends, je chain avant tu te fasses. Bah tu viens de la poser Ah tu la poses autant, oui, je suis bon. Non, j'en non, ai, si. j'en ai, j'en ai, dit, ai dit, oui <rire> Je cible un monstre dans le cimetière de mon adversaire, je dévoile la carte du dessus de mon deck. Et si c'est un monstre qui veut attribuer la, la carte, je l'ajoute à ma main. Un... Ce qui est complètement inutile. Oui, ça te sauvera pas, mais bon, si tu bah veux. Ah ouais, bon, tant pis. Euh, je vais cibler lui. La lumière. Tribu de lumière. Ça marche. Et ce sera ah, <rire> un petit ah, fond d'espace des mystique. mystique. Bon, allez, ok, je bah j'ai gagné. Yeah j'ai vais... gagné. C'était très serré quand même. Ouais, parce qu'il te reste 50 points de vie, je crois. J'ai jamais vu un duel où ça se termine à 50 points de vie. Alors... Mais t'as survécu un bon moment. En tout cas, bravo à toi, Marine. Félicitations. Merci. merci. Bravo pour ce duel mémorable qui rentrera dans les annales du Tyrion. Ah. Oh. Restez tranquille. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et restez confinés. Bye. Bye. Pensez à vous abonner à follow.